Noir sur les lignes A et B du RER, c'est un mardi gris foncé auquel doit faire face les usagers. Comment les Français se sont débrouillés pour vivre ce mardi annoncé comme noir On a parlé d'un mardi noir dans les transports, mais ce mercredi 14 mai n'est pas vraiment mieux. Un mercredi noir en perspective donc pour les usagers. Demain, vous le savez sans doute, ce sera un jeudi noir pour les voyageurs qui utilisent le train. Un vendredi noir pour les usagers avec des perturbations à tous les étages. Faut-il craindre un week-end noir dans les gares alors que débutent les vacances de la zone C Le préavis de grève des syndicats court jusque demain matin 8h. En attendant, la journée noire continue.